Pour le dire autrement, mm -hmm. je pense que ce que révèlent les, les conflits qu'il y a et les tensions assez fortes qu'il y a autour de, de l'accès au masque, c'est euh, un des trucs qui m'intéresse essentiellement dans le, dans le livre sur les impostures pharmaceutiques c'est cette question de la logistique et du transport et de comment, en fait, ce qui est central, c'est pas seulement euh, comme on, comme on s'y est beaucoup intéressé en santé publique, des questions de brevets, des questions de prix, euh, c'est la question de la mise à disposition hyper matériel quoi en termes de transport et où est-ce que se joue aujourd'hui euh, les tensions c'est le au moment où il y a quelqu'un qui arrive à faire une offre euh, meilleure que que son concurrent euh, dans un dans une situation hyper concrète de transport donc après enfin je veux pas élaborer euh, je veux dire il y a évidemment plein d'autres enjeux euh, qui sont liés dans l'accessibilité aux masques notamment donc euh, comme je disais le, la question de la fabrication industrielle des masques, de la délocalisation du fait que pour ce qui concerne la France euh, on était euh, pendant un certain nombre d'années dans une situation où on pouvait produire ces masques on pouvait les accumuler et il y a eu des choix euh, politiques euh, pour enfin, poussé par différentes, euh, différentes dynamiques qui ont conduit à se défaire des stocks de masques à se défaire de la capacité de produire les masques donc, ça, il y a cet enjeu industriel, et mais en même temps, je trouve que cet enjeu industriel, il est euh, manifesté de manière hyper euh, forte par euh, par le transport, quoi par le fait qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est comment est-ce qu'on va accéder, c'est la logistique. quoi Alors, derrière la logistique, il y a plein d'enjeux, mais ils viennent derrière la logistique. quoi le, La question de... Aujourd'hui, je aujourd ne un, un, sais plus si c'est un sénateur américain ou euh, qui, appelle, qui appelle le laboratoire 3e, 3e à... À, à se défaire euh, de, de, à de, à donner la à licence à l'État euh, américain pour fabriquer des masques et pour s'en euh, procurer euh, plus simplement. Donc, il y a des questions de propriété intellectuelle derrière tout ça, mais elles sont pas uniques. Elles sont. Ce qui est important, c'est euh, comment les masques vont circuler et comment est-ce qu'on va arriver à se les procurer d'un pays à l'autre avec, euh, voilà, des actes de cow-boy d'un côté, euh, d'autres de collaboration. Tout est en tension euh, autour de ça.